Très bien. Ben, bienvenue à tous, merci de votre présence. Donc, avant de commencer, je voulais en fait euh, vous expliquer pourquoi on vous propose ce sujet aujourd'hui. Alors, c'est parce que chez Talent, on est un certain nombre de consultants à avoir une conviction. Alors, on travaille euh, pour l'agilité, que ce soit au sein d'équipes agiles ou euh, pour accompagner la transformation agile d'entreprise. Et on a la conviction que pour les projets qui s'y prêtent, l'agilité, c'est vecteur de bienfaits. Vecteur de bienfaits à différents, à différents niveaux, tout d'abord pour chacun des membres d'une équipe agile, ça a un côté euh, responsabilisant, motivant, engageant, ça a aussi des bienfaits pour l'équipe agile, euh, ça développe la confiance, l'entraide entre les membres d'une équipe et c'est aussi euh, des bienfaits pour l'organisation et les projets, ça donne de la visibilité, ça permet d'adapter euh, la feuille de route et euh, ça a toujours en tête de prioriser par la valeur. Donc on avait cette conviction avant le confinement, et le confinement est arrivé, et euh, en bonne agiliste que nous sommes, on, on s'est interrogé et prêt à la remise en, en question, et on s'est demandé finalement, est-ce que euh, pendant le confinement et pour l'après, est-ce que l'agilité s'attend finalement euh, à apporter des solutions, à être euh, bénéfique ou est-ce que finalement, ça présente plutôt des, des inconvénients Donc, on s'est posé cette question. Euh, pour ça, on, on a analysé euh, les expériences qu'on a chez nos différents clients. Euh, on, on, on a réfléchi à tout ça. Et on vous propose aujourd'hui de, de partager nos conclusions et, euh, et d'en débattre ensemble. Donc, la présentation va suivre le plan suivant. Euh, D'abord, on, on va parler rapidement de ce que le confinement amène, pour voir de, de quoi on parle exactement. Ensuite, on verra comment l'agilité réagit face au confinement. Puis, en déduction de ces deux premières parties, on proposera une liste d'enseignements à en retirer. Et euh, en ouverture, on verra euh, pour la post-crise euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait euh, envisager. Alors, ce que le confinement amène. Déjà, le confinement, euh, ça, ça a créé une rupture par rapport à notre vie d'avant, et euh, on a essayé d'y voir plus clair, et donc on a distingué deux concepts. On a, en fait, on a isolé le télétravail, parce que finalement, le télétravail, le fait de travailler depuis chez soi, ça, c'est pas nouveau. En tout cas, pas pour tout le monde, c'était déjà une réalité pour certains. Par contre, avec la situation actuelle, ce qui a été nouveau, c'est que soudainement, Confinement, ça fait que le télétravail a été forcé tous les jours pour tout le monde et euh, avec une durée indéterminée. Le confinement a également, euh, j'espère que vous, vous pouvez en faire rentrer à ma place, le confinement a également euh, diminué fortement euh, nos activités sociales, diminué notre activité physique. Alors J'ai mis diminuer ou augmenter parce que pour certains, euh, finalement, ils se sont mis à faire plus de sport que d'habitude, mais en tout cas, il y a eu euh, un changement par rapport à avant. De même, pour euh, l'activité professionnelle, euh, pour beaucoup, elle a beaucoup diminué avec ce confinement, voire elle s'est annulée pour les personnes qui sont au chômage partiel. Mais pour certains, la situation de crise a au contraire augmenté euh, la charge de travail. Et puis pour certains, euh, le confinement euh, rime avec euh, augmentation du, de la cohabitation avec euh, des enfants ou un conjoint. Également, en, en termes de sentiments, le confinement provoque une augmentation du sentiment d'isolement et, et du repli sur soi, une augmentation de l'anxiété et de la distorsion temporelle. On a un petit peu du mal à, à suivre les jours qui passent. Et euh, également, ce qui est compliqué, alors maintenant on a la date du 11 mai, mais ça reste compliqué, euh, voire impossible, de faire des prévisions à moyen et long terme. Voilà, donc on a essayé de dessiner ça, euh, sachant que le confinement, chacun le, le vit euh, d'une manière très personnelle, mais on a essayé d'en dresser un, une photo un petit peu euh, généraliste. Je passe la main à Sylvain. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je souhaitais faire un zoom sur la question du sens qui, qui se pose, je pense, avec le confinement pour beaucoup de nos collaborateurs. Donc, Je vous ai repris, là vous voyez en haut à droite, c'est une carte du jeu Moving Motivators qui est issue de Management 3.0. Et donc le but, le but que chacun peut trouver dans son travail, fait partie des facteurs de motivation intrinsèques. C'est pour ça que c'est intéressant de s'y intéresser. Euh, ce qu'on va voir avec le confinement, c'est qu'en fait, on a tous été forcés de sortir de notre zone de confort. Ce qui est un bien et un mal, euh, parce que c'est en sortant de la zone de confort qu'on qu s'améliore. Mais ça peut être aussi très désagréable. On va changer ses habitudes, on va se remettre en question. On va se poser des questions sur est-ce que c'est vraiment notre vocation de faire ce travail-là et puis on va aussi beaucoup se poser euh, des questions sur l'équilibre vie personnelle professionnelle qui est un peu flouté en ce moment avec le confinement et le fait qu'on soit tous chez soi et potentiellement avec des enfants. Euh, quelque chose d'autre que ça amène, c'est euh, de se poser la question d'une autre conception du monde. On se rend compte bien qu'on est tous interdépendants et que des, des choses qui se passent en Chine peuvent avoir des répercussions mondiales, et, et c'est valable partout ailleurs dans le monde et on se demande si, en fait, les cultures dans lesquelles on évolue aujourd'hui, elles ne sont pas en train de montrer leurs limites, et est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers d'autres modes d'organisation, d'autres cultures, d'autres valeurs. Ça pose aussi la question de euh, la vision holistique du monde, en fait. On ne peut plus se concentrer sur une seule partie, on est obligé de réfléchir à l'ensemble, ça c'est vrai, euh, sur les projets, sur les organisations, et puis à l'échelle du monde. Une nouveauté aussi qui n'est pas vraiment liée au confinement et plus à la crise qu'on est en train de vivre, c'est ce sentiment d'urgence, c'est arrivé soudainement, ça nous impacte tous. Donc c'est pour beaucoup une prise de conscience et on se dit qu'il y a quelque chose à changer et qu'il faut le changer maintenant. Et on a toute notre part de responsabilité, on ne peut plus considérer que c'est l'affaire de quelqu'un d'autre, en fait c'est l'affaire de tous. Donc ça c'est toute une remise en question qui amène nos collaborateurs un peu à, à revoir leur conception des choses. Une grille de lecture que je trouve intéressante, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous pourrez trouver plein de ressources sur Internet. Pour ceux qui ont lu Frédéric Laloux. Euh, ça leur parlera. Donc cette grille de lecture, c'est la spirale dynamique qui représente un peu euh, différentes cultures. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas un modèle strict euh, qui dit euh, on est forcément euh, d'une couleur. On va on va être un peu de toutes les couleurs, mais en gros ça monte une euh, une, une certaine euh, progression dans la façon dont on perçoit le monde entre des niveaux survivalistes beige et puis des niveaux un peu plus holistiques comme jaune et turquoise ou opale pour, pour la loup. et En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui on était dans une culture qui est à dominante bleu-orange, c'est-à-dire avec des structures plutôt pyramidales et puis une, une culture du, du résultat de l'expérimentation. Et aujourd'hui, on a une on a une rupture avec cette vision holistique et on se dit que peut-être il y a des organisations vertes, jaunes qui fonctionneraient mieux. Et ce sont des, des cultures dans lesquelles l'agilité s'épanouit bien plus que dans des cultures bleu-orange. Donc là, il y a, a peut-être une, une rupture ici qui est intéressante. Je ne sais pas si ma, si ma lecture est bonne, mais en tout cas, moi, j'ai retrouvé pas mal de choses. Et donc, ça m'éclaire aussi sur ce qui se passe en ce moment. Alors passons maintenant à la partie sur comment l'agilité réagit face au confinement. Alors cette partie, comme je vous le disais, on, on a recueilli un petit peu euh, des expériences vécues chez, chez l'ensemble de nos clients euh, et on a essayé ensuite d'en en tirer euh, les points qui semblaient les plus intéressants et les plus, euh, et les plus généralisés. Euh, surtout n'hésitez pas à noter, que ce soit dans la dans la partie chat ou, euh, ou à côté, s'il y a des choses qui vous interpellent, s'il y a des choses pour lesquelles vous avez des exemples ou à contrario des contre-exemples, hein, ça peut ça peut arriver, n'hésitez pas à les noter et puis comme ça on pourra en, on pourra en discuter euh, à la suite. Alors, d'abord, je vais parler des difficultés majeures euh, qu'a rencontrées euh, l'agilité face au, au confinement. Donc, le, la première, c'est le fait de ne plus être une équipe colocalisée. Ça, forcément, ça impacte la communication et, euh, et cet aspect est, est, un, est un point euh, euh, très fort dans l'agilité. Ensuite, ne plus disposer des outils physiques de management visuel. Pour certaines équipes, le management visuel est vraiment très fortement euh, utilisé pour des, pour des éléments structurants euh, fonctionnels ne plus avoir aussi facilement accès aux commanditaires partenaires, ne plus pouvoir aussi facilement intégrer les utilisateurs finaux à la démarche de conception, donc tout ce qui va être démarche UX. Et enfin, on a détecté que c'était plus difficile pendant cette période de, de lancer des nouveaux projets, des nouveaux collectifs agiles et que les équipes qui étaient, qui étaient encore en, au balbutiement, elles avaient tendance à, à régresser. Euh, par contre, en face de ces difficultés, les équipes agiles, elles, sont, euh, elles, sont, euh, elles ont deux points forts qui, qui leur ont permis de faire face à ces, à ces, deux, à ces, à ces difficultés. La première, c'est que les équipes agiles, elles sont habituées à s'adapter. Déjà, elles sont habituées à ajuster les priorités, puisque c'est par cycle court et qu'elles qu ajustent leur, leur feuille de route. Ce sont des équipes auto-organisées. Elles travaillent autour d'une vision partagée, ce qui va... Euh, encourager l'engagement individuel et, euh, et, et elles vont aussi avoir plus de facilité à adopter de nouveaux outils en ligne. C'est ce qu'on a pu observer. Le deuxième point fort, euh, nous, ce qu'on a observé, c'est que les liens ont tendance à être plus forts euh, entre les personnes. Le relationnel dans les équipes agiles est, est renforcé. Euh, donc, les équipes, c'est des équipes réduites, les équipes agiles, ça, ça aide aussi à ces liens plus forts. Et donc ça, ça va favoriser la résilience pendant le confinement. Donc il y a une meilleure persistance des liens forts durant le confinement et aussi euh, on peut noter que la présence du Scrum Master, euh, c'est-à-dire un rôle dédié et attentif au bon fonctionnement de l'équipe, ça c'est vraiment un point fort, alors même si la vie du Scrum Master en confinement est, euh, est plus compliquée que hors confinement, mais en tout cas c'est vraiment un avantage euh, de l'avoir. En complément, euh, on, on va vous partager trois autres points forts majeurs de l'agilité. Le premier, évidemment, c'est le backlog et la possibilité de modifier rapidement les priorités. Donc, avec, euh, avec l'agilité, on est habitué à prioriser par la valeur et donc ça, ça a permis, euh, lorsque le confinement euh, euh, s'est déclaré, d'être extrêmement réactif et éventuellement de prioriser des tâches qui étaient liées au contexte de crise. Aussi, euh, ça, ça permet, ce, ce, ce système d'entonnoir permet euh, d'éviter trop de gâchis, puisque, euh, je vous le rappelle, on ne spécifie finement que ce qui va euh, très bientôt euh, rentrer en développement. Et donc, euh, et donc, ça, ça permet que s'il y a des items qui sont remis en question euh, à cause de la crise, bah, potentiellement, ils ont pas été, on n'a pas perdu de temps euh, à les spécifier. Ensuite, et ça, ça paraît évident, euh, l'agilité à l'avantage d'avoir des cérémonies qui sont déjà en place, qui servent la transparence, l'inspection et l'adaptation. Donc, pour ne parler que, que des trois, le délit qui, qui permet de faire un lien quotidien qui va favoriser l'engagement et l'entraide. Ça, d'ailleurs, on a pu voir que, que beaucoup d'équipes, même qui n'étaient pas en Agile avant, lors du confinement, ça paraît, ça paraît vital de, de, de se parler un peu tous les jours, de, de créer ce rendez-vous qui n'existait pas forcément avant pour les équipes non-agiles. Il y a la cérémonie de la démo, qui renforce l'engagement de l'équipe et la collaboration et la confiance entre équipe et sponsor. Et puis, euh, la rétro, rituel par excellence, euh, qui permet de s'adapter euh, face aux imprévus. Et puis, le troisième point fort, euh, majeur qu'on qu voit, c'est euh, les cycles courts, l'itératif et l'incrémental qui font que, bah, premièrement, si euh, le projet a dû s'arrêter brutalement et eh ben là encore pas trop de gâchis puisque grâce aux mises en production euh, régulières, bah, au moins on, si on arrête, bah, on a déjà tout ce qu'on a pu mettre en prod et puis en plus ça a été priorisé par la valeur donc, euh, donc on, on a ce qu'il y avait de plus intéressant euh, en prod alors qu'un cycle en V qui a dû s'arrêter, bah, finalement on n'a rien. Euh, ce rythme euh, de travail régulier pour tous est aussi euh, motivant et plus simple à gérer. Et également, on n'a pas d'effet tunnel, euh, ce qui permet vraiment une grande réactivité. Et, et ça, notamment dans la gestion des risques, c'est assez salvateur. On va, on va rapidement pouvoir s'apercevoir euh, de problèmes. Alors, Sylvain, je te redonne la main. Donc, euh, quelques pistes qu'on qu a identifiées euh, en, en y réfléchissant ensemble. Donc, la première, c'est de rétablir coûte que coûte le, le lien social. C'est important dans cette période de confinement. Donc, soigner la richesse des interactions et maintenir le collectif. C'est important. Oui, je te laisse. C'est toi qui as la main. Hein. Euh, être à l'écoute. Euh, ça c'est aussi pour la question du sens qu'on a évoqué un peu, être euh, dans le partage, dans la collaboration, dans la co-construction, se nourrir des idées de chacun des collaborateurs, être à l'écoute de ce qu'ils veulent, inspirer, euh, retravailler un peu sa vision, euh, se recentrer sur, sur les valeurs de l'entreprise qui sont partagées avec l'ensemble des individus, et puis guider plutôt que diriger pour continuer à favoriser cette auto-organisation des, des équipes. Euh, dynamiser les réunions, c'est important, afin que chacune des réunions que vous organisez soit une source de motivation et non pas de démotivation. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Travailler sur la pertinence des réunions, revoir bien les objectifs, les clarifier, faciliter les réunions et euh, faire en sorte qu'elles soient un lieu où on prend des décisions, où il y a des actions concrètes qui sont décidées. Et, et enfin, euh, essayer de, de se focaliser sur ce qui a de l'importance, donc euh, ça peut être rationaliser son portefeuille de projets, lancer des projets qui font sens dans ce contexte pour continuer à motiver les, les collaborateurs, et euh, parfois prendre la décision d'abandonner certains projets qui ne sont pas stratégiques. Voilà, Même si on avait décidé de le lancer, ben, c'est peut-être le moment de se remettre en question. et euh, on s'est aussi posé la question de qu'est-ce que ça voulait dire cette crise pour pour l'agilité euh, et si c'était pas un catalyseur si c'était pas l'occasion de passer la vitesse supérieure donc pour des pour des entreprises qui ont déjà amorcé leur euh, transformation agile ben c'est peut-être le moment de de de l'accélérer et pour d'autres ben c'est qui se posaient la question d'y aller ou pas ben c'est peut-être aussi le bon moment pour, pour amorcer sa transformation agile, même si le contexte est difficile, on est plutôt sur un, sur un terrain favorable. Euh, ensuite, euh, c'est aussi un catalyseur pour aller plus loin que l'agilité des projets et aller vers l'agilité de l'entreprise, casser un peu les, les silos et les structures pyramidales et aller vers des organisations apprenantes. Euh, on l'a vu avec la crise, il y a des entreprises qui se sont totalement réorientées, qui se sont mises à fabriquer des masques alors que ce n'était pas forcément leur cœur de métier. Donc c'est bien la preuve que quand on veut, on peut. Et euh, il, y a, il y a des entreprises qui ont découvert leur capacité d'adaptation. veulent peut-être persister dans cette voie. Et euh, voilà, aligner les objectifs euh, et... Ah, j on on t'a perdu quelques instants aussi. Et on ne t'entend plus. J'ai perdu le.. C'est bon, on t'entend. Euh, bof, vas-y, parle. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Je reprends, je reprends où du coup à la, à la fin du deuxième. À la fin du deuxième, oui, donc je disais aussi important d'aligner un peu les, les objectifs de l'entreprise avec les, les valeurs et des individus qui la composent, toujours pour avoir assez, cet alignement et, et s'assurer de la motivation et de l'engagement de chacun des collaborateurs. Et enfin, cette crise elle peut peut-être amener à repenser son impact social et environnemental, toujours dans cette optique de donner du sens à ce qu'on fait et puis d'aller de, de, vers vers un monde durable et d'être aligné avec les valeurs de chacun des individus qui sont en train de changer avec le contexte actuel. Merci. Donc, voilà. on... ouais. donc Si vous avez des questions, des retours d'expérience, nous on a également des retours d'expérience, donc on peut venir illustrer tout cela. Donc Maintenant, à vous la parole. C'est dur d'être le premier. Si vous, si vous le souhaitez, on, on peut vous proposer de retourner sur les, sur les difficultés et les points forts euh, que l'agilité euh, a présentés durant cette crise. Euh, je ne sais pas si vous êtes en phase, si vous avez des exemples ou, ou des contre-exemples euh, par exemple, est-ce que les, les personnes ont pu facilement... Est-ce que déjà il y a des projets agiles qui se sont arrêtés à cause du confinement chez vous, ou, ou est-ce qu'ils ont continué Est-ce qu'ils se sont facilement adaptés Sylvain, je, je peux te laisser... Euh du... S'il n'y a pas d'exemple de la part des présents euh, lors du webinaire, est-ce que vous pouvez vous donner deux, trois exemples de, de ce mm -hmm. qu'on a fait éventuellement ou de la façon dont on peut accompagner des, des équipes, euh, équipes ah, je... projets sur des méthodes Agile euh, enfin, méthode que... actuellement en période de conflit Je vois qu'il y a eu un commentaire, « Difficile d'utiliser le management visuel ». Donc, je ne sais pas effectivement si vous avez... Euh, donc, c'est Laurence euh, qui, qui écrit ça. Donc, le, le management visuel, c'est vrai que nous, les, les équipes, ont, ont rapidement dû euh, passer à des outils euh, en ligne qu'ils ne connaissaient pas forcément. Donc, ça a demandé euh, euh, pas mal de travail, notamment euh, au coach, euh, au Scrum Master. Et après, aux équipes de, de, de s'approprier ces outils. Mais quand vous dites que vous, ça a été difficile. Ah oui, forcément, il y a seulement le management euh, numérique, visuel numérique qui, qui persiste. Après, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'après le confinement, finalement, est-ce que le management euh, visuel physique va reprendre M Moi, je pense que oui. Alors, par exemple, euh, chez. chez... Sur un projet chez Orange, en fait, on avait des équipes de développement qui étaient déjà à distance. Donc, on avait l'usage énormément d'outils numériques, notamment tout ce qui était notre backlog on était sur Jira. Et finalement, euh, finalement, au mur, bah, à part des tableaux de congés ou euh, des petits KPI qu'on mettait à jour régulièrement, en fait, ce qui nous manquait le plus, c'est euh, les parcours clients, les écrans euh, de notre parcours web qui avaient été euh, qui avait été maquetté dès le début du projet, et qui finalement, euh, sans qu'on y pense plus que ça, euh, était un repère pour, pour tout le monde. en fait. Et en fait, dès qu'on avait une question à se poser, euh, de, de quelle zone tu parles, de, quel, de quoi tu parles dans cette US, etc., on se levait, on allait voir cet écran au mur. Et finalement, ça, on avait ce réflexe-là vraiment pour les écrans. Mais finalement, c'est ça qui a manqué. Mais, mais en tout cas, dans ce projet-là, c'est vrai que tout ce qui était euh, backlog, euh, euh, on n'a pas eu de problème. Après, on a vu des bons exemples de rétro euh, organisé euh, avec Miro. Ouais, Miro J'allais en parler justement de Miro. Euh, moi, j'ai un exemple chez les 10 euh, où, du coup, euh, on a utilisé Miro pour la première fois, parce que, du coup, on a dû trouver une manière de faire un PI Planning à distance. Euh, et du coup, on a découvert cet outil, euh, très, de, de manière, qui est très implicite, hein, est, ça, ça fonctionne très bien. Euh, et du coup... Euh, <coughs> Et, et du coup, euh, ça, ça, ça a hyper bien fonctionné. Et à l'inverse, en fait, on s'est dit que même quand on allait sortir du confinement, euh, on allait continuer à utiliser cet outil, euh, parce qu'il était vraiment top. Après, pareil, pour les rétros on a découvert des outils comme euh, métro Rétro, de mémoire, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, qui propose plein de formats de rétro. Euh, et du coup, ça permet de faire un... un de, de, de faire des comptes rendus assez rapidement, d'avoir quelque chose d'assez simple à exporter pour pouvoir le réutiliser après. Donc, euh, Du coup, nous, les outils numériques qu'on a découverts, euh, on continuera de les utiliser après le, après le confinement. Oui, et puis on a vu qu'il y avait pas mal de, de templates qui avaient été partagés, euh, et du coup, euh, assez rapidement, il y a pas mal de matière euh, qui, a, qui a pu être euh, mise à disposition, qui, est, qui a tourné entre... Euh, entre, entre coach euh, et, et du coup finalement euh, j'ai l'impression que maintenant on a énormément de matière pour, pour animer des rétros et pour, euh, pour prendre des, des bonnes pratiques à droite à gauche. Klaxoon, exactement. Euh, alors justement là je cherchais en parallèle un exemple. C'est vrai que Klaxoon... Euh, de ce qu'on m'a dit, propose des templates, même tout fait, euh, ne serait-ce que pour le, le Speedbolt, par exemple. Euh, et il a l'avantage, notamment, de ne de, de, de pas obliger les utilisateurs à créer un compte. Il suffit de leur envoyer un, un, un code d'accès à une réunion virtuelle. Donc, euh, c'est pas mal. Euh, je ne sais pas, euh, Nicolas, si vous avez suivi les, les formations e-learning, parce que nous, Klaxoon, le, donc on l'utilise aussi, par contre on le trouve peut-être un peu moins intuitif pour la création en tout cas des, des ateliers que, que des outils comme Miro par exemple. Mais par contre pour les utilisateurs, ça a l'avantage de ne pas leur demander de, de créer de compte. Ah, Bicast, euh, je ne connais pas. Je ne sais pas si quelqu'un de vous connaît. Oui. Alors, c'est Hélène. Euh, oui. Bicast, c'est un peu similaire à Klaxoon, sauf que je trouve qu'il est beaucoup plus facile à utiliser. Alors, c'est peut-être parce que j'ai commencé par Klaxoon, je ne sais pas. Mais en non, d'accord. plus, il me semble plus simple à utiliser, peut-être moins complet, mais, euh, mais plus simple. Ça Et permet de faire... De Même style, animation à, à distance. Ok, animation ça permet de, de permet réunion, de des, des, des, des jeux. Forming. Ouais, euh, des jeux, oui, des jeux, des, des quiz, voilà, de l'animation à distance, oui, okay. de, de tout type, alors c'est similaire, hein, Klaxoon. Ok, ok. Euh, Klaxoon, après, la effectivement, il faut vraiment suivre les, les petites, euh, des petits tutos. Ouais. Et après, il y a un bon support de l'équipe et euh, mmh. franchement, une fois qu'on est rentré dedans, c'est quand même assez, oui. assez dynamique. Et il y a pas mal aussi de templates sur tout ce qui est speedboat et tout ça, on les retrouve ouais, aussi ouais. sur, euh, sur Klaxoon. Et sur plaxon on les a. Oui, ouais. et puis on peut, les, on peut après faire tout ce qui est rétrospective en étoile ou des choses comme ça. On peut aussi les, les dessiner, les préparer sur ces tableaux. Ok, donc et effectivement. Deux. Et donc vous, vous pensez que ce que vous avez mis en place euh, en ligne, euh, vous allez peut-être le réutiliser quand vous serez à nouveau euh, dans alors, des réunions colocalisées Effectivement, nous, Klaxon, de toute façon, on l'avait déployé avant. Enfin, on avait commencé oui. à le déployer. Les, les gens n'y allaient pas spécialement parce qu'ils ont des difficultés à animer à distance. Sauf que là, ben, avec le confinement, ils ont plutôt été obligés. Mm -hmm. Donc, euh, on a reproposé Klaxoon, surtout qu'en ce moment là, ils font trois mois gratuits pour Gratuit. tester. Ouais. Okay. Mm -hmm. Et aussi, les deux. Et du coup, on leur a proposé ça. Et donc, certains sont en train de le tester. Donc, on espère que de ce confinement, on voit un... Ça va accrocher. Exactement. On espère un peu ça aussi. Et ce qu'on a aussi, donc, tant qu'on est dans les outils, on avait aussi utilisé Iobega. Je ne sais pas si vous ah savez l'animation à distance, voilà. Donc il n'y a pas de jeu ou de choses comme ça, mais il y a quand même du brainstorming et l'animation à distance avec de l'Iobega. Ok, et, et c'est un point qu'on a n'a qu euh, volontairement pas abordé parce que c'était pas le, le truc prioritaire et pas, pas spécifique à l'agile, mais est-ce que vous avez rencontré euh, des, des, des questionnements par rapport à la sécurité des. Des outils que vous avez utilisés. Est-ce que c'est une, est une donnée sur laquelle vous avez été attentif dès le début, ou est-ce que votre RSSI vous a, vous a rattrapé après Non, c'est vrai. Début, pas dès le début, début quand on commence. Donc, on teste nous euh, de notre côté quelques outils qui nous intéressent. Puis, dès qu'on voit qu'on va, qu on risque de le proposer, on, aussitôt on fait la démarche à RSSI et donc euh, okay. on s'assure que ce soit bien. Justement, n'avait n'est pas validé par le, notre RSSI. Alors okay. que glaxo l'est. Ok. Et alors pour la pour l'aspect euh, visioconférence, parce qu'en général on utilise deux outils couplés, à la fois euh, le, le board et, euh, et l'aspect euh, visio. Et déjà, est-ce que vous faisiez bien des visios ou alors seulement des, des conférences téléphoniques Ça vous, vous alors, avez Teams euh, On a Teams, euh, mais on n'a pas Teams visio. On l'a pas encore. Ah d'accord. C'est dommage. <rire> Était, euh, voilà C'est dommage, on ne l'a pas encore. Par contre, ce qu'on faisait, on, on fait des visios avec Skype. Okay, avec le link euh, inter-entreprise. Mais on, normalement, on va partir en déploiement de Teams euh, visio, justement. Ok. Mais pas encore. Donc, justement, grâce à vous, je teste la, la, la, la, bah, la fonctionnalité bah, sans, sans l'organiser, puisque je ne peux pas être organisateur, mais euh, oui. en tout cas, je... Bon, je tant participer, participer, déjà. Voilà. C'est vrai que nous, chez talent Bordeaux, ça faisait juste quelques mois qu'on qu avait migré sur, sur Office 365. Donc, on avait eu le temps un peu de, de s'approprier les outils et notamment tout ce qu'offre ce qu Teams. C'est assez, euh, assez phénoménal et, et c'est vrai qu'en période de confinement, ça s'avère... Euh, notre outil préféré. Et pour juste pour, un, pour faire le lien, justement, enfin pour ceux qui s'intéressent aussi, qui ont Teams, je crois qu'il est question d'intégrer euh, klaxon dans Teams. En tout cas, de pouvoir le, aller les chercher comme une application, comme on a Planner, comme on a d'autres applications. Je ne sais pas si c'est encore fait, mais en tout cas, ça avait été question d'intégrer. De, de, Alors, intégrer, avoir, je ne sais pas C'est-à-dire si que vous avez... Ouais. De l'intégrer complètement Parce que nous, en fait, au départ, on... En fait, Alors, on avait des, des boards sur Trello pour, pour certains chantiers. Et en fait, on a la possibilité dans Teams euh, d'intégrer de, de, des, des pages web. Et du coup, on, on a pu intégrer, notamment, ne pas perdre tout, tout, un, tout un système de tableau euh, Trello. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose avec Klaxoon, parce qu'on peut intégrer pareil avec l'URL. Est-ce Est que c'est est plus que ça Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir de Teams, si je reviens dans, dans mon Team, je ne pas, mais non, non, si je suis en conférence, je ne peux pas le faire. Euh, à certains moments, vous pouvez, dans votre, quand vous gérez une équipe, vous mm -hmm. pouvez aller chercher différentes applications telles que Visio, mm -hmm. voilà. Et c'est de cette façon-là que Klaxon sera sera disponible. Ah, à condition. Sera voilà, à condition bien sûr que vous ayez la licence. Mais mm -hmm. euh, mais en tout mm -hmm. cas, euh, il y aura possibilité de faire le lien directement. Ah bah du coup ça vaut. ce que j'avais entendu. Capitaliser sur Klaxon. Ça vaut le coup, même si voilà. c'est peut-être un peu moins intuitif, ouais. ça vaut le coup de de passer. Euh... Oui. de passer par l'étape un peu e-learning et de, et de s'approprier. Voilà, c'est pour ça que je donne cette information-là, pour ceux qui hésitent en tout cas, entre, avec d'autres combicasts ou quoi, qui sont plus simples a priori, mais qui voilà. risquent d'être moins intégrés. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres exemples, d'autres sujets Euh, bonjour, euh, Stéphane Thirard, euh, banque postale. Mmh. On recherche des outils euh, qu'on aimerait pouvoir euh, internaliser dans un intranet et que ça ne soit pas nécessairement sur, sur du cloud, dans une solution SaaS qui présente des avantages bien évidemment. Mais pour des, des travaux d'équipe dans des avec des données euh, qui sont peut-être euh, sensibles. Et voilà. Et donc euh, en fait, je suis toujours à la recherche d'outils euh, qui permettraient de, de pouvoir piloter des projets en mode agile, mais avec des outils dont on aurait la maîtrise et le contrôle euh, entièrement dans toutes dans toutes ces données, quoi. Est-ce que vous avez euh, prospecté un petit peu sur ces sur ces aspects-là? Est-ce qu'on a le cas déjà d'autres ah, Comme c'est comme ouais, dit ouais. dans le chat, euh, Jira a une version serveur qui peut être installée euh, dans, sur vos serveurs. Donc si c'est euh, de ça dont vous parliez quand vous parliez pilotage euh, de projet agile, il y a ça qui répond. Après sur les solutions de tableau blanc interactif comme Klaxoon et Miro, euh, j'en ai pas encore trouvé. Ouais, moi non plus. Mmh. C'est bien dommage. À <rire> voir justement si Plaxoon est intégré à Teams, est-ce que ça va les forcer à, à faire plus d'efforts sur, sur la confidentialité des données Je, je sais pas. On espère. On espère. Ouais. Je... Je me permets d'intervenir, Nicolas Philippe, piché Pichet. Euh, effectivement, comme je disais, si on se parle là de, concernant votre besoin de gestion de projet en agilité euh, et hébergé en on-premise, effectivement, euh, Atlassian propose des versions serveurs et euh, center de, de Jira et de Confluence d'ailleurs, euh, pour toute la partie euh, documentation, euh, base de connaissances. Euh, ce qu'on utilise, nous, donc chez Pichet, et, euh, qui est assez efficace et qui est bien moins cher que la solution SaaS aussi, euh, par ailleurs. Ok. Merci. Hum, donc pour, après, euh, je ne sais pas, ce sera, ce sera à creuser peut-être avec les équipes vraiment fonctionnellement, mais c'est vrai qu'en termes de contenu, après qu'on a par les outils, c'est vrai que nous, toute la matière vraiment, euh, vraiment qui, qui, qui avait intérêt à être... Euh, à être protégé, c'était euh, dans Gira et Confluence, alors que, à contrario, c'est vrai que euh, notre Scrum Master était beaucoup plus euh, laxiste pour les outils, pour les, pour les rétros, parce que finalement, le contenu qui était évoqué en rétro n'était pas du contenu sensible. Mais Après, euh, après c'est toujours intéressant pour certains, pour certains sujets de pouvoir les aborder euh, sous format rétro, euh, sous format board de manière séparée. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait euh, d'autres remarques. Après, simplement pour étayer un, un, un point, euh, donc, euh, dans le fait que le backlog, ça a permis de, de, de reprioriser euh, en, en urgence des tâches liées à la crise, ça nous on a eu le, le cas pas mal chez des clients, euh, notamment par exemple pour, euh, sur, des, sur des parcours web, le fait de, euh, de supprimer, par exemple chez Orange pour l'installation de la fibre, supprimer euh, les parcours qui nécessitaient euh, l'intervention d'un technicien ou alors euh, supprimer euh, les, les livraisons en, en point relais. Donc ça, ça a vraiment pu se faire de manière euh, ultra réactive grâce au collectif qui, qui est en place, qui est habitué à, à travailler euh, rapidement et puis avec tout, euh, tout, tout le process, que ce soit euh, euh, conception, euh, développement, test et, et mise en prod de, de manière euh, rapide. Ça, ça a vraiment été un avantage euh, clé et puis aussi sur l'aspect sur l'aspect euh, les liens entre les personnes euh, vraiment on peut observer que les, les équipes agiles elles ont tendance à plus garder le lien et, et peut-être à plus euh, avoir tendance à, à parler de leur, de leur isolement ou de, de la difficulté de la situation euh, avec ses collègues, et c'est vrai que ça change, ça change un confinement de, de, pouvoir, euh, de pouvoir en parler parce qu'on avait une communication de qualité euh, dans la vraie vie avant. Bon, ça n'empêche que dans des projets en cyclant V, on peut avoir de très bonnes relations avec ses collègues. Hein. Euh, voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres sujets... Est-ce que vous pouvez parler éventuellement quelques minutes de comment est-ce que est-ce qu'on peut accompagner éventuellement les, les entreprises sur le sujet, même en période de, de confinement sur le sujet de l'agilité, éventuellement par un exemple ou, ou comment est-ce que ça se passe Merci, vous Je te laisse la main. Moi je peux je peux donner un exemple. Donc moi je suis euh, enfin, je suis coach agile chez Talent. Donc il y a des équipes que j'accompagnais déjà avant le confinement que j'ai continué d'accompagner et euh, que j'ai aidé euh, à se remettre en question et à trouver euh, les nouveaux modes d'organisation pour faire face à la situation. Et j'ai également euh, des équipes euh, que je coachais pas forcément qui m'ont contacté parce que c'est peut-être intéressant dans cette période d'avoir un renfort notamment sur de la facilitation euh, d'ateliers, parce que faciliter un atelier à distance, c'est pas la même chose que qu'en physique, il faut être un peu plus attentif, hein, on le disait. Donc du coup, euh, je suis intervenu juste pour de la facilitation de, de rétro à distance, donc en l'occurrence, en utilisant euh, euh, Teams et, euh, et Miro. Donc euh, ça s'est très bien passé, donc ça c'est des choses qu'on peut faire, on peut également euh, euh, juste vous accompagner sur euh, voilà de, de, de la remise en question, de, de un peu de, de coaching sur comment revoir son organisation pour euh, bah, potentiellement lancer des nouveaux projets, euh, faire en sorte que des projets existants continuent à, à fonctionner euh, correctement. Aussi, on peut vous accompagner justement dans l'appréhension la, de, de Teams et de globalement la suite euh, Microsoft euh, 365. Euh, voilà, et puis... Dans cette période, on peut le faire, il enfin, faut, faut discuter des, des modalités, mais on peut le faire euh, en, en toute euh, simplicité. Hmm. Ce qu'on ce qu remarque dans, dans la plupart des projets, hein, bon, c'est euh, déjà euh, comment l'organiser, et surtout là vous parliez de, du mot auto, auto-organisation, oui. euh, et be beaucoup de choses autour du mot auto. Et ça veut dire que lorsqu'on démarre, euh, on n'a pas forcément euh, la, des patterns sous la main euh, qui nous faciliteraient, qui nous permettraient d'accélérer, en tout cas de faire le premier pas, parce qu'il faut aussi comprendre ce qu'on fait, sinon euh, on mm. peut appliquer le meilleur pattern du monde, mais si on ne comprend pas le, le sens, et ça dirait... On ne va pas forcément dans la bonne direction. Tout à fait. Donc Alors, euh, ça, effectivement, en accompagnement... Alors, on a, on a un, un format euh, qu'on qu dispensait avant. Pour euh, euh, Moi, je pense qu'il y, y a des créneaux là-dessus. On n'a pas forcément tout entendu, mais en tout cas, on a des, des, des formats de sessions de sensibilisation à l'agile qui, en fait, ont justement pour vocation de... de, de d'amener les personnes à toucher du doigt les principes de l'agile, les valeurs de l'agile, plus que, plus que les, les méthodes. Parce que effectivement le, le, le but, c'est bien que les, les, les personnes euh, comprennent les, les valeurs de l'agile et, et, et les, les expérimentent. Et donc ça, euh, ça c'est vrai que c'est possible dès maintenant euh, et que c'est nécessaire en, en prérequis d'apprendre une méthode comme Safe ou ça, Donc ça, on a, des, on a des, des formats. Après, il faut voir en fonction des, des besoins. Et il faut voir aussi d'où partent les équipes. Qui les... En plus, dans, dans des équipes, il peut y avoir des niveaux différents, des personnes qui ont déjà travaillé en agile, alors qu'il y en a d'autres qui prennent le train un peu en marche. Tout ça, c'est à, à étudier. Enfin, en tout cas, euh, on, va, on va clôturer. N'hésitez pas, euh, pas à revenir vers nous euh, après coup pour qu'on qu discute euh, plus, plus longuement de vos propres problématiques. On est, on est disponible pour ça. Et on vous remercie beaucoup pour bon. votre Juste pour information, on... On, on réalise et on diffuse une newsletter à peu près tous les 15 jours maintenant. On a déjà fait il y a 15 jours. Et elle est accompagnée à chaque fois d'un webinar comme celui-ci la semaine suivante. Euh, il y a 15 jours, c'était le RPA. Aujourd'hui, c'était l'agilité. Euh, il va y en avoir, évidemment, dans 15 jours aussi. Donc, avec une newsletter la semaine prochaine sur de nouveaux sujets et un nouveau webinar sur euh, un sujet encore tenu secret, mais qui, de, qui ne le sera bientôt plus. Quel suspect <rire> Alors, si, si vous êtes intéressé à une petite êtes dernière, question de de ah, oui. une dernière question, allez-y. Oui, euh, excusez-moi, je ne voulais surtout pas vous interrompre, je suis désolé. Pas de problème. Oui. Oui. Euh, oui. En fait, cette conversation-là, elle est oui. intéressante à chaud, mais elle est aussi intéressante à froid c'est-à-dire réfléchissant un petit peu sur, sur ce que vous venez de, de présenter euh, avec les questions réponses aussi qui peuvent venir au, au fur et à mesure est-ce que cette conversation dans, dans Teams euh, peut rester, euh, j'irai, euh, euh, vivante entre guillemets pour pouvoir poser des questions et vont actuellement échanger sur, sur des aspects est-ce que c'est possible ou, ou non C'est une très bonne question parce que nous qui avons Teams on peut ensuite euh, via, via Teams. Continuer la discussion dedans. Par contre, pour les personnes qui n'ont pas de Teams, je ne sais pas. Voilà. Oui. Une très bonne question. Ouais. En tout cas, je vous propose de faire le test vous-même, en fait, <rire> d'essayer de vous reconnecter dans l'après-midi, par exemple, et de voir si vous n'y si avez pas accès, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire qu'on voit comment faire. Et si vous avez accès, mettez-nous un commentaire pour qu'on vérifie que ça fonctionne toujours. Si ça vous va. parfait. Voit. Et si vous voulez, Parfait. on peut déjà vous transmettre le, le, le contenu de la conversation ici. Et puis, et puis aussi, par rapport à ça, on, on s'était dit que là, on faisait cette analyse euh, à chaud, parce qu'on a, on a commencé à y réfléchir il y a quelques jours, quelques semaines. Et en fait, on s'est dit, là, on fait ça, une, un point d'étape euh, en cours de confinement, mais on, on, on s'est dit que ça serait aussi intéressant de faire un, un bilan... Euh, un peu plus tard, peut-être en fin de confinement, etc. Ce sera bien de, de voir avec un, un œil neuf euh, qu'est-ce qu'il en est venu, et puis après, voir peut-être euh, un mois après la fin du confinement. Euh, que Donc voilà, Donc, euh, en tout cas, on a dans l'idée peut-être de, de voir euh, dans la durée euh, comment évolue notre, notre conviction. C'est une très, très bonne proposition, en plus enrichie par différents, différentes personnes qui... Euh qui travaillent sur des domaines d'activité différents. Euh, donc, c'est ça la richesse aussi euh, d'une rétrospective, justement, sur le avant, le pendant et le après. Donc, euh, moi, je sens, en tout cas, je serai candidat pour euh, participer à, à, ces, à cet échange, en tout cas. Très bien. C'est noté. Plus personne ne veut ajouter un mot de la fin Non Bon, ben, bah, merci beaucoup. Et puis bah à très bientôt. Bon courage pour la suite du confinement. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.